Dans ma campagne, il faisait froid l'hiver, pas trop chaud l'été. Dans ma campagne, tout seul j'étais, je n'avais pas la télé. Puis est arrivé quelqu'un qui m'a parlé. Puis deux, puis trois. On discutait, ils parlaient de moi entre eux. Je tenais ma et ils se sont fait des idées. Ils m'ont dit que j'avais trop de bois autour de moi pour couper ça. Tout seul, je croyais que ça, c'était les miens. Alors qu'ils me disaient que c'était les leurs. Pour ça, ils ont passé un mauvais quart d'heure. Et ça a fait mon malheur. Quelques part je me lève, je suis dans le noir, comme absorbé par leur projet. Je me retourne entre quatre murs, sans Marche n'est plus à côté de moi. Comprends que j'ai dû faire des dégâts. Vous Ça fait quatre mois, retenu, détenu de ma fenêtre, je ne vois plus ma forêt. Me manque la nature pour ne plus entendre leur sinécure. À la place de mes arbres préférés, une autoroute s'est placée. Ils disent, ils me disent, me disent-ils, disent une autoroute s'est placée. M'ont dit que je n'en avais pas pour longtemps, si je prends bien les médicaments